Voilà, c'est reparti, donc on en était sur le pourquoi du rouge de la chandelle et de la bougie qu'a allumé Pierre Mélenchkovski. C'est-à-dire parce que je ne pense pas que tout doit être expliqué, quoi. Non, mais moi, je ne vais pas l'expliquer, je, je vais rebondir sur le rouge. Le monde, euh, ah, faut... Si on si on essaye de définir un monde d'expliquer le monde, je crois que si on essaye de définir le monde d'expliquer le monde, en fait, on arrive assez vite à, à vouloir mettre les gens en prison. Oui parce que y a, dans ce cas-là, il y a des ennemis, des gens pas bien, des gens corrompus. Alors je ne sais pas après euh, euh, si c'est mauvais. Je pense que c'est une mauvaise idée, oui, effectivement, de classifier les gens. C'est pour ça que je, je revenais à, au rouge, et, à, et en février, le 17 février 1909, qui est une date importante, où celui qui baille, je crois que c'est goyat qu'on appelait Géronimo, est, est mort d'une pneumonie. À ce moment-là, il était prisonnier politique. Euh, à Hill, euh, donc il est mort d'une pneumonie à 80 ans euh, en résistant et il a dit quand viendra le jour où les apaches seront séparés de leur terre ils tomberont malades et mourront combien de temps s'écoulera-t-il avant que l'on dise qu'il n'y a plus d'Apaches ?» et aujourd'hui à Standing Rock il y a toujours une opposition contre le, ce qu'on appelle le DAPL le Dakota Access Pipeline. Euh, on a Donald Trump qui a signé euh, pour en fin de compte donner des pleins pouvoirs aux compagnies pétrolières pour ravager les États-Unis parce qu'il n'y a malheureusement pas qu'un problème sur ce pipeline aux États-Unis. Il y a plusieurs pipelines qui sont imposés aux au peuples, aux différents peuples qui vivent aux États-Unis. Et en ce qui concerne le Quota Access Pipeline, nous avons les Lakota qui aujourd'hui. Au Dakota représente maintenant moins de 4% de la population, alors que c'est la population d'origine qui a ah été euthanasiée, massacrée, génocidée. Ah, bah, Et aujourd'hui, le, le Bureau des Affaires de Indiennes, de la République de San Diego a expulsé de ses terres une opposante au Dakota Access Pipeline. Donc, il fait ça le 16 février, c'est Madame Ladonna Alard, avec 10 jours de préavis. Donc, ça veut dire que le 26 février. Février, elle va être expulsée de ses terres par le bureau d'affaires indiennes. Et ce qu'il faut que les gens sachent en France, c'est que les bureaux affaires indiennes sont des organisations néocolonialistes, euh, imposées par, euh, par les blancs, donc par les colons, et qui gèrent les réserves, et donc on gère l'indien sur des terres qui soi-disant sont à lui, et qu'on peut lui prendre à n'importe quel moment. C'est-à-dire le, les bureaux des affaires indiennes décident que tu dois virer de ta terre, on te vire de ta terre, et donc c'est complètement scandaleux. Il faut pas avoir une unité euh, des Dakota contre les projet Il y a des chefs, les, les, les Indiens souffrent aussi euh, de, de du fléau des chefs et des leaders. On leur impose des décisions. Euh, on leur a fait élire des, des, des chefs qui sont aux ordres des colons. Et actuellement, dans, dans cette lutte que mènent les Indiens sur leur propre terre, eh bien ils ont contre eux Indien. Et c'est pour ça qu'il faut pas rebondir là-dessus. C'est la même chose en Afrique. Parce que moi je veux rebondir là-dessus par rapport à l'Afrique. Parce que la France demain, demain le 24 février, qu'est-ce qui va se passer On a Mazulu Diabanza, qui est un type qui a créé en 2014 l'UDC. Donc euh, qui est voilà, c'est un, un groupe. Hein, j'aime pas trop, c'est un parti. Mais par contre ce type, ce que j'aime, c'est qu'il combat, il lutte contre le néocolonialisme français. Donc ça, il faut lui reconnaître. Et donc, on va le mettre en procès demain. Cette procès parce qu'on veut l'expulser de France, parce que ce monsieur a, a occupé l'ambassade du Maroc et a dit qu'au Maroc, eh bien, vis-à-vis -vis des populations noires, on les assassinait, on les discriminait. Et, et ça, c'est pas particulier euh, uniquement au Maroc, mais euh, c'est dans plusieurs pays d'Afrique, il euh, y a une discrimination des populations noires, et notamment en Mauritanie. Et donc... L'Europe ouvre ses actes de sisme, pourquoi Parce que l'Europe a signé avec le royaume confessionnel du Maroc, euh, au moment où, justement, en 2012, je crois, ils ont obtenu le, le prix Nobel de la paix, donc le, le Nobel des explosifs a été donné à l'Europe en prix Nobel de la paix, mais attends, parce mais, qu'on mais, signe, signe un accord avec l'État avec confessionnel du Maroc pour exploiter exploiter en face du Sahara occidental les réserves halieutiques. c'est-à-dire pour pouvoir pêcher les poissons, appartiennent à partir de des populations locales que, que le Maroc, de territoire que le Maroc s'est approprié. Voilà. Donc, on a, on a des Africains qui ne sont plus maîtres chez eux. Ils sont comme les Indiens euh, d'Amérique, comme les Lactans, Ils sont Africains, mais leur terre ne leur appartiennent pas. Et donc, il faut bien voir que qui, qui instituait ça, c'est que, avec les siècles, les formes de pillage, elles sont devenues plus savantes. C'est-à-dire, les anciens Germains, ils dévastaient en tout simplement les pays qu'ils avaient conquis. En décembre, en 1940, ont recouru une méthode de rapine plus subtile et plus fructueuse. Ils ont mis le marc à 20 francs. Et donc c'est ce qu'on appelle la politique, c'est le nazisme monétaire. Et la France a subi entre 1940 et 1945 ce nazisme monétaire de la part de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne occupait la France. Mais après 1945... La France a créé le franc CFA pour imposer ce nazisme monétaire aux pays d'Afrique. Et donc, il faut bien comprendre que ce franc CFA, en 1945, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Mais en 1958, au début des décolonisations, eh bien, il change de, de dénomination. Il devient le franc des colonies. Français, c'est ce que disait Jean Jaurès. Il disait quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et en fin de compte, les oui, les oui, c'est ce bien, bien. Les vrais américains sont les apaches, les, les, les, les vrais américains sont les autochtones. Voilà, c'est euh, important. Je vais même dire que quand même dire que le décès oui. ça a l'air hyper crayon au Bien sûr, c'est parti suisse qui veut virer les immigrés, euh, les chiens, les chats. Ils veulent virer tout le monde, hein, décès c'est un parti très crénos, hein. ça, c'est ok. Si vous voulez que les Africains être chez eux, ben, je sais pas, mais si vous voulez que les Suisses soient chez eux, moi euh, bon, je sais aussi, j'y vais pas trop. Hein. Franchement, euh, parce que je, je suis allé en voiture et puis ils m'ont dit, euh, donc la voiture, c'est pas possible. Elle était trop propulsée alors il a dit, bon, théoriquement, je devrais vous accompagner à, à Genève, là, à reprendre l'autoroute, mais vous ne laissez pas la voiture, la gare Nyonce de devant chez Godard. Elle était Trop, trop, trop sale. Alors bon, non, moi je me suis écrasé, on est parti. Hein. L'UDC, là je sais pas quand même. Non, la cause africain, la, la, la France aux Français. Euh, ah ben moi je suis contre. La Belgique aux Belges. Euh, je si moi, je suis, moi je suis contre, c'est-à-dire que moi j'ai mon, mon propre point de vue, ouais. c'est celui du mouvement Idle No More, c'est-à-dire que euh, la terre ne t'appartient pas, tu appartiens à mes terres. Ah, ouais. Donc moi, moi je ne dis vous pas. Vous je pas je suis français, je dis j'appartiens à la France. Le l'UDC, c'est pas ça, ils disent que les suisses. Ah Alors, ça, c'est justement ce point de vue-là. Ce qu'il faut bien ouais. voir, c'est que le nazisme. Bon, on parle plus du décès. Oui, non, non, mais si, mais on. Si. Mais faut parler, il, il faut parler de ce qui est. C'est-à-dire que, moi, justement, pourquoi je parlais de nazisme monétaire et du français FH C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'opprimé, l'ancien opprimé français, euh, impose le même type d'oppression que celle qu'il subit à d'autres pays. Et donc, on voit bien parce que tu le vois on voit l'État d'Israël, l'État d'Israël fait ah, aujourd'hui aux Palestiniens mais ce, ce qu'ils ont mais subi au même Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de parler d'État l'État d'Israël Oui, c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on Parce que est est le, les plus grands gisements... je vais Non, mais le plus grand gisement de gaz, actuellement. Pourquoi est-ce qu'on tue les femmes et les enfants dans la bande de Gaza C'est pas du tout parce que il y a des méchants... Il y a des méchantes personnes dans le gouvernement euh, israélien qui se pour tuer les femmes et les enfants. C'est parce qu'il qu'en face de la bande de Gaza, il y a, y a le plus grand gisement de gaz de la Méditerranée. Et effectivement, si on reconnaissait un État palestinien, il faudrait partager. Et en fin de compte, le vrai problème du monde, c'est un problème de partage, c'est un problème de Palestiniens et d'Israéliens. Donc on voit bien que le fait de s'accaparer la Terre et de dire la Terre Martien, ou une ressource naturelle martin, c'est qui va poser tous les problèmes c est, c est, de nationalisme. Mais c'est ce que fait le décès. Bien sûr, c'est ce que fait le DC. C'est pourquoi on ne doit pas revendiquer un drapeau contre un drapeau, parce que les drapeaux sont les mains des okay, bon. euh, Comment je bon, euh, juste maintenant. Euh, comment, quand on revient vers l'arrière, euh, hein, d'accord On a dénoncé beaucoup Auschwitz, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je disais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dénonce encore Auschwitz. Eh ben, sur les territoires palestiniens, il y a un camp qui s'appelle le camp Auschwitz-Kaza. Il s'appelle comment le camp Le camp, oui. camp Auschwitz-Kaza. Mais c'est l'État d'Israël qui l'a fait comme ça ou Tout à euh, bah, C'est qui alors Non, ah, c'est un surnom. C'est un euh. palestinien et l'autre. Euh, il connaît l'histoire aussi, le palestinien. Donc euh, voilà quoi. À venir, quand va à euh, l'époque, euh, quand on. Bon, on recule bon. en avant et que rien euh, que d'entendre le mot « Auschwitz » c'est parti en Europe. Mais et quand c'est le sur les territoires palestiniens, Mais quelle quel similitude tu vois entre, le, entre Auschwitz et la situation dans la bande de Gaza ben, C'est ce que ça s'est passé. Le passé a choqué. C'est-à-dire que ce la nomination. Ce qui se passe à Auschwitz, c'est la même chose que ce qui se passe à Gaza. Non, Auschwitz. Moi, je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est la même chose qu'à Auschwitz. Non, c'est plutôt à rapprocher de ce qui s'est passé dans les ghettos. Pour moi, c'est à rapprocher de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. à ce qui s'est passé les ghettos, c'est-à-dire qu'effectivement mais la réalité, c'est que bah, par rapport à... mais Théo, c'est une ghettoisation c'est-à-dire de retirer le nom du camp aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que quand, quand Mélenchon a du mépris de classe pour un, un jeune en école de journaliste et qui lui dit ton métier est pourri on est exactement c'est-à-dire que la jeunesse, il s'agit de, de, la, de la mettre dans le ghetto de quoi Dans le ghetto de la délacance, de de la... aujourd'hui, euh, enfin demain, Éric Pétain à 8h30, va être, il va être en procès à Dijon. Pourquoi Parce mais mais que... Veux, je ne suis pas sûr qu'un schuit, c'était qu'un ghetto. Enfin, il y avait plusieurs scouts. À... Ah non, non, non, il y a une partie, est une partie ghetto. Oui, mais, mais, on mais... a parlé de ghetto de schuit quand même, excuse-moi. Non, oh, il n'y a pas de ghetto. Là. Non, si, non. Mais... C'est le ghetto de Varselais. Ah, oui, c'est intéressant aussi. parce que c'était quand même euh, l'éradication d'une race, tout simplement, en fait. Non mais c'est ah, chute, il, il y a eu un camp Donc d'extermination. De mais oui. à cette époque-là, les, les grands financiers les gens ont participé à cette effluence. Voilà, Et côté palestinien, il n'y a pas des grands financiers. Euh... Oui. les grands financiers ont participé oui. au nazisme. Quand on fait un peu Chaque époque, il y a, il y a une guerre. Les euh... grands financiers ont participé <rire> à cette salle guerre. Il de... <rire> oh, hein. ah, n'y a pas de guerre propre. Maintenant, il n'y a pas de guerre propre. Qu'est-ce que nous. C'est Georges qui a dit le capitalisme porte la guerre comme elle porte l'Europe. Comment est-ce que tu veux dans ces conditions qu'il y ait de guerre propre Toutes les guerres sont liées à le fait de ne pas vouloir partager euh, un bien commun. Et aujourd'hui, quand on, quand on est à faire l'éloge à faire d'une personne qui a accaparé des terres, qui a passé sa vie à accaparer des terres, et donc, en fin de compte, a volé. Euh, l'intérêt général à la fois d'Africains et des Français, euh, eh bien, on est vraiment au système qu'avait décrit commis. Il a dit que la force la plus puissante dans le monde est son média. Parce Ils peuvent faire un coupable un innocent et d'un innocent un oui, mais, coupable. Mais qu'est-ce que va faire Israël dans ce problème aussi, Alors je vais t'expliquer justement. Que, tout, alors je vais t'expliquer ce que, ce que vient faire Israël dans cette, dans, dans cette optique. C'est qu'Israël est emblématique de la manière dont on entretient la confusion entre gouvernement et peuple. Et comment est-ce qu'on peuple les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'Israël c'est un gouvernement, c'est pas un peuple, c'est pas une religion, c'est pas un peuple, c'est un gouvernement. Et les gouvernements ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire de gérer leur peuple pour leur faire faire ce qu'ils veulent et de surtout pas s'intéresser à l'intérêt général. Donc Israël il ne peut pas s'occuper de l'intérêt général des populations qui vivent sur le territoire qu'ils prétendent gérer, Israël n'est pas là pour ça. Israël, et, et, et, comme tous les États... Mais le gouvernement palestinien, c'est pareil, alors Exactement, non. si, si, exactement. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai jamais été... C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Moi, j'ai été proche de la fille d'un leader palestinien qui a eu beaucoup d'amis qui ont été éliminés par Arafat parce qu'il avait toujours dit revendiquer l'État palestinien est aussi stupide que être israélien et revendiquer un essai israélien il dit antérieurement, lui il a vécu enfant, son père qui vivait à Jérusalem et il dit les orthodoxes, les chrétiens euh, euh, les palestiniens musulmans ou chrétiens euh, les juifs, tout le monde vivait en très bonne entente et en très bonne harmonie il y avait zéro problème les problèmes sont arrivés justement quand il y a eu des intérêts par rapport à ces territoires qui sont arrivés et qui ont divisé, donc il y a déjà eu les, les anglais et à partir de là, on dressait les populations les unes contre les autres. Et il s'est passé exactement la même chose et dans les années 40. Dans oui, la région oui. des Grands Lacs. Et pourquoi dans les années 40 ouais Dans les voilà. années 40. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 Qu'est-ce qui s'est passé si on parlait d'aujourd'hui. Pour, oui. oui. pour se faire pardonner, pour se faire pardonner de ce qu'ils ont Mais fait oui. par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, pour se faire pardonner. Donc euh, voilà, cadeau, et une tête. Mais qui est... Les financiers de la première guerre mondiale. cest dire que ce qu'il faut voir, c'est que la marque Fanta, c'était Coca-Cola Company, mais en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils étaient implantés en Afrique avec l'armée de Rommel. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les grands groupes financiers, Ford, Coca-Cola, eux n'ont pas rien à foutre. Euh... Les Isis, les Américains, les Alliés s'en battaient les couilles. Pour eux, okay. la, la guerre, c'était que du profit. Que du profit. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, là, si okay. j'ai parlé de cet avion militaire américain qui survole l'Europe pour faire des mesures sur la radioactivité, pourquoi Parce que le concept même de dispersion de radionucléides. Sur des territoires, ce sont les nazis non, déjà est-ce que tu peux répéter le scoop parce qu'on a été coupé et ça est perdu ah, alors, donc pour l'enregistrement c'est pas passé en plus court parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler aussi alors, y a mais un... c'est streaming. tu redonnes le donc, scoop, y a un avion... Radio Anarchiste de la République Place de la République alors, euh, a un scoop à donner et qu'il l'a déjà donné mais bon, on va le Alors aujourd'hui à 17h il y a un avion euh, Boeing WC-35 de l'US Air Force qui a survolé le territoire français. On appelle ça nuclear Aircraft sniper. C'est un avion qui est là pour faire des mesures de radioactivité. Donc il a, des, il a des capteurs qui vont euh, prendre l'air et après, ils doivent avoir des spectromètres de masse pour différencier l'Iode 131.1 euh, et le Césium 137 ou le Césium 134. Donc ils font des mesures de radioactivité au-dessus de l'Europe parce qu'il y a eu une vague début janvier d'Iode 131 qui a été détectée au-dessus de l'Europe dans différents pays d'Europe, et moi, personnellement, et un ami, on pense que ça pourrait être lié à l'unique centrale nucléaire qu'il y a en Slovénie, qui a déjà fui en 2008 et en 2011, et qui fuira effectivement en 2017. Alors pourquoi est-ce que l'information est cachée Pourquoi est-ce que ça ne fait pas la une des médias Tout simplement parce que eh bien, l'Union européenne a été créée sur un traité qui s'appelle Euratom et que les gens qui font la promotion criminelle euh, de Atom for Peace n'ont euh, euh, aucun intérêt à, à communiquer vis-à-vis -vis de la population comme quoi on est en train de les empoisonner. Et surtout, c'est que ces gens-là, s'ils ont créé le France CFA en 1945, en 1945, ils ont créé aussi le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, pour obtenir la bombe. Et en 2007, Nicolas Sarkozy à rajouter une petite chose derrière CEA, derrière l'acronyme CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Parce qu'effectivement, il y a une alternative aux renouvelables, c'est les énergies alternatives. Et donc, le CEA en France gère tout ce qui est financement, soi-disant du financement des énergies renouvelables sous forme d'énergie alternative. Alors là, oui, là, là, c'est un, un poste que j'ai mis parce qu'il faut voir que partout sur Terre, là, là où les gouvernements... Ont expérimenté les, les armes nucléaires, eh bien, il reste des zones que j'appelle des des chancres radioactifs où des populations euh, ont de très graves problèmes de santé, sont liés à des, à des maladies. Euh, radio-induites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les maladies radio-induites, les cancers ne sont qu'une toute petite partie. On ne parle pas de toutes les maladies du système nerveux central et on ne parle pas de toutes celles qui, qui attaquent même le, le, le, le muscle. Parce qu'en Europe, par exemple, on a en Bielorussie, un pays qui n'a jamais possédé de réacteurs nucléaires, tout du moins qui n'en possédait pas au moment, en 86, au moment de la catastrophe de Tchernobyl, et eh bien il y a plus de 800 000 en francs qui sont malades et qui ont souvent des cœurs aussi gravement malades que des adultes qui auraient passé leur vie à fumer comme des pompiers et à bouffer de la viande rouge. Et donc c'est lié au, au césium qui se fixe dans les fibres musculaires du cœur et donc ces enfants ne peuvent jouer. Les vieux en Biélorussie disent « nos enfants ne sont pas des enfants » parce qu'ils ne peuvent même pas courir derrière un ballon, ils sont tout de suite essoufflés. Et, et donc c'est ça que vit l'Europe qui a eu le prix Nobel de la paix en 2012. Et, et ils, ils ne sont, sont pas soignés. Ils ne sont, sont pas soignés, on y le a cache. Pas de et en plus, à un moment, il y a une association qui a demandé un budget ridicule pour l'Union Européenne, un budget de 60 000 euros pour des cures de pectine, et ça a été refusé. Ça a été refusé, pourquoi Parce que les représentants de l'AIEA, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, a dit si on... Dé, si on débloque ce budget de 60 000 euros pour acheter de la pectine, eh bien, ce sera implicitement reconnaître qu'il y a un problème et que le nucléaire pose des problèmes sanitaires et sociaux. Et donc, on voit que ces salopards qui sont capables d'investir des millions d'euros dans un sarcophage sur Tchernobyl, hein, pour, pour le profit de Bouygues et de Vinci, ils ne sont pas capables de donner 60 000 euros pour sauver la vie d'enfants en Europe. Donc, aujourd'hui, il va de. Radio sur l'Europe, les médias n'en parlent pas. Par et le point, scoop bien, est sur... Et le scoop est sur euh, radar, la radio anarchiste diffusée à République, effectivement. Ouais. Donc, euh, on pouvait suivre cet avion grâce à son transpondeur et donc, c'est mon ami euh, Fabrice David qui a suivi cet avion et qui m'a informé qu'à 17h, il survolait les Alpes. Donc, on ne saura rien parce qu'au moment de Fukushima, il faut que les, les, les Français le sachent, au moment de Fukushima, il y a beaucoup de points de mesure qui dépendent de l'Union européenne et, et, et de l'ONU qui ont capté les radionucléides et qui ont fait des mesures très précises de la radioactivité arrivant sur l'Europe et il y a eu une pétition de la CRIRAD qui est passée aux oubliettes parce que normalement, quand l'Union Européenne finance des mesures, théoriquement le citoyen européen doit y avoir accès et donc ils avaient créé une pétition pour que les citoyens européens demandent avoir accès à ces mesures et bien cette pétition a disparu donc je, je demande à Roland Desbordes et aux gens de la CRIRAD comment ça se fait que ces pétitions qui en 2011 était excellente et que j'ai signée, comment ça se fait qu'elle ait disparu et qu'on n'ait jamais eu les chiffres que possèdent l'ONU et l'Union Européenne sur les vagues de radionuclides qui sont passées sur l'Europe après la catastrophe de Fukushima en 2011. Alors aujourd'hui, on est en 2017, on approche des déchéances pestilentielles Depuis janvier, il y a de l'iode radioactif au-dessus de l'Europe. Comment ça se fait qu'il y a un avion militaire américain qui fait des mesures et comment ça se fait qu'on n'a pas les résultats des mesures et comment ça se fait qu'on nous pas d'où vient cette radioactivité. Donc, on est bien là dans un infumage total. Aujourd'hui, on a des candidats qui se présentent comme candidats du peuple, qui touchent 20 000 euros d'argent public mensuel, et qui promettent la même chose qui était promis en 2012. C'est-à-dire, on va fermer les deux vieux réacteurs de Fessenheim après 2017, alors qu'il était promis qu'ils seraient fermés entre 2012 et 2017. On prend les gens pour des cons. Mais c'est criminel de faire ça. Parce que, réellement, petit à petit, les plus violents les, les, les gens qui pourraient euh, être tentés par la violence et par la radicalisation, ça, ça fait du, du, comment dire, ça met du, du bois dans leur cheminée. Et donc, c'est en ça que je dis c'est criminel. Euh, on le sait très bien, euh, tout ce qui pourrait s'ensuivre de violence, et c'est pour ça que, effectivement, quand on parle de Gaza, il faut faire extrêmement attention, parce qu'il s'agit de mort de femmes et d'enfants, et aujourd'hui, il s Sauver des femmes et des enfants, ce qu'il faut faire, c'est qu'en Israël, il y a plus grande manifestation pour la paix, et ce sont des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes, ensemble, ensemble, qui manifestent. Et il y a zéro image dans les médias. Vive le matriarcat. Il y a zéro image quand il y a des millions. Attends, c'est un tout petit pays, Israël. Et bien, il y a eu des manifestations avec 2 millions de personnes pour exiger la paix. 2 millions, 2 millions, c'est comme si en France, on avait une manifestation avec 5 millions ou 6 millions de personnes. Et imaginons, et, et imaginons qu'on ait une manifestation immense oui, que comme en Espagne pour les réfugiés et Asna la manif qui a eu lieu à Madrid pour les réfugiés, pour accueillir les réfugiés Combien de personnes Alors, qu'est-ce oui, que, que tu en penses 250 000, 200 000 à 250 est, à ce, 000 personnes Au des réfugiés, ce qui passe en France par C'est ce qui se passe en France Ah ce que envie de dire par la semaine dernière à l'autre semaine, malheureusement toutes les semaines ce des... et se ressemble sur l'acharnement contre les réfugiés. Ben, l'acharnement, l'acharnement, il se fait pratiquement tous les jours. Et euh, voilà, un autre insu, à un insu, c'est-à-dire qu'ils agissent, euh, voilà, les agents du désordre, ils agissent très tôt le matin, comme ça, il n'y a pas de témoignage. Et euh, voilà, on, on va bientôt entendre les, les, le, le bruit des bottes. Et bien, il y a des réfugiés, ils allés. les coups de pied des bottes. Voilà. Ça valse les coups de pied. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mon hein. valse. Et il y a Brett là qui a, a, a été enlevé ah, les pierres. Ils dorment. C'est quoi euh, euh, des de pierres Ils ont ouais. été mettre des, des pierres ça. au niveau. Euh, hum. euh, mmh. Donc au niveau de taille, des, des ponts qui sont ça. à côté de, du centre euh, alors alors, alors, alors, qui a été pour accueillir des réfugiés accueilli euh, de de malheureusement de, il n'y a pas assez de, de, de place dans, voilà. dans ce centre 400 personnes tous les 4 à 10 jours ça doit tourner les personnes sont accueillies et après redirigées vers d'autres centres d'accueil et là ils sont sont en train de se purer parce que euh, bah, les personnes euh, qu'ils accueillent à l'intérieur, et eh ben il reste un peu plus longtemps, et du coup, euh, les personnes qui sont à l'extérieur, et eh ben ils attendent pour rentrer dans ce centre, comme euh, on leur et demande. Précisément, les pierres, elles sont et ils ont été mettre des pierres euh, où ils pouvaient euh, euh, bah, s'abriter. Euh, C'était l'hiver l'hiver, jusqu'à maintenant, l'hiver, donc euh, s'abriter du froid, de la neige, et ils ont été mettre des pierres, des grosses pierres, hein, pas des petites pierres, des grosses pierres, de, de, comme des bénirs, euh, de plusieurs tonnes, euh, non seulement en, en dessous des ponts, mais aussi euh, proches, pour pas que une personne se mette entre le, les pierres, ou même deux personnes se mettent entre les pierres, pour s'abriter. Donc euh, c'est deux fois plus pervers, de mettre des pierres euh, où ils peuvent... Euh, Attendre et de, de les mettre en sorte qu'ils ne peuvent pas du tout s'asseoir en connexion. Du coup, euh, c'est euh, euh, ça, ça, une décision mairie euh, et préfectorale. Et, mais euh, pour eux, euh, non, euh, non, ils ont rien, ils n'ont mis euh, de, de pierre pour, pour, pour euh, bah, du coup, en, très, très embêté en, en, en mairie, euh, contre les réfugiés, c'est hypocrite de faire un centre euh, d'accueil pour les réfugiés et en même euh, temps aux alentours de, euh, et ben de pas, de, de, de, pas qu'ils viennent. Je suis tellement abasourdi par ça que j'arrive même pas trop à m'exprimer dessus. Mais donc... Euh, donc donc euh, moi je me suis déplacée, hein. j'ai vu ces pierres, et euh, on était un certain groupe euh, à être euh, à et à vouloir déplacer ces pierres. Du coup on a pris les plus petites à 10, avec un bateau, on a essayé de les, les écarter à que que, euh, en faisant levier, etc. Et c'était ouais, compliqué. Hein. Euh, oui, très compliqué, on a, on a déplacé quelques-unes, 3-4, mais euh, le plus gros était là. Euh, et moi je pourrais recarcer. dire que les pierres qui étaient là pour, pour leur nuire, finalement elles sont devenues pierres protectrices puisque c'était pour couper du vent pour ouais. les on, euh, on en a fait euh, des, des pierres protectrices. Nous, on a essayé de faire ça. Oh. Et, pierres Et pierres juste. Aussi, euh, de... Euh, mais donc, euh, c'est pour dire que maintenant, alors actuellement, les personnes qui veulent euh, aider les réfugiés, on, on a même plus le droit d'aller leur donner euh, un petit café, euh, une petite couverture, les, les policiers hein, euh, et ben, les retirent aussi euh, vite, vite euh, donnent des amendes aux personnes qui... leur de donner euh, des de petits pains, eux, leur interdit tout. Donc, du coup, ils attendent devant le centre, non seulement et, euh, alors, après des qu'ils de euh, <rire> risques qu'ils ont, ont eu pour arriver euh, dans une terre d'accueil, soi disant, -en. ben, encore, encore des périples aussi quoi, pour eux, des périples, <rire> euh, donc les, les assoiffés, les... Épuisés, ah, les épuisés, les harcelés, les, harcelés, les, raflés, les raflés. affamés il y a eu des rafles tout le long de l'été euh, les frappés mal parfois, maltraités, hein, les hein, volés hein, euh, ouais, ouais. et, et donc c'est vraiment, on a appris récemment que, de toute façon il y a eu un, un, un, un sondage aussi que les, les personnes qui arrivent, hein, il faut savoir que les personnes qui arrivent et eh qui peuvent donc s'échapper de leur calvaire parce qu'ils ne viennent pas pour rien ils euh, il y Il de là, de il, fuit, il, fuit. il fuit, Oui, ce n'est pas des ah, migrants, ce sont des, des réfugiés. Ce sont des réfugiés. Et ils sont très, très intelligents, plus, plus intelligents, enfin, plus intelligents, comment dire, statistiquement, ceux qui arrivent, ils, ce sont des docteurs, ce sont des, des médecins, ce sont des personnes, euh, oui, cultivées, certes, mais, euh, mais voilà, ils viennent, ils viennent ils, c'est ce, de la survie, quoi. Ils viennent... Euh, Enfin, c'est pour dire que ce ne sont pas des... Des, des, des, des, des tarifs, et, ce, et ce ne sont pas des... des voilà, voilà. Aussi, euh, Après, euh, il peut y avoir, bien sûr, de tout, mais la plupart, euh, bien sûr, qui sont très, très intelligents, euh, euh, voilà, c'est des, des personnes temps. cultivées, respectueuses, craintives euh, oui. du coup, ils, ils craignent, euh, ils, <coughs> et, et, ils, ils viennent avec la peur vente, mais en croyant que d'être... Euh, est-ce est que c'est pas le but justement de faire peur à, aux gens qui sont dans des situations de précarité provoquées par, euh, par les gendarmes, par, par tous les gens est-ce est que c est c est ça, un, cette insécurité, elle n'est pas provoquée justement par les gens qui, qui, qui en tirent des profits et que donc pour eux, il est important... De, de gérer cette impunité et donc cette peur. Parce que on, moi je, moi j'étais samedi à la manif se euh, disant contre l'impunité et à aucun moment les syndicats, la FIDH, personne n'a réclamé euh, la tête du ministre de l'Intérieur. Personne n'a réclamé la tête du ministre, du, du... personne n'a réclamé la, la tête du préfet de police de Paris. Euh, Est-ce est qu'il n'y a pas... Il est très malin. C'est toujours qui a lâché le portable. Le... Non, non, parce que justement, on pointe du doigt, euh, on va dire, les sous-fifres et jamais, jamais la cause. C'est comme la manif contre la corruption des élus. Oui, des élus, mais les élus, c'est les marionnettes des multinationales. Alors justement, par... oui, tu as le titre en haut, oui, oui. mais c'est pire, c'est pire si c'est la, voilà, la casserole qui bouillir parce que bah, c'est la marmite. Oui, mais là, là c'est pire. Il y a le titre en première page. Je trouve ça ah, particulièrement scandaleux. C'est-à-dire que tu y étais, tu es en photo là sur la première page de 20 minutes et regarde ce qu'ils mettent comme titre. Non, je suis pas les, en photo. hein, j'y étais Les, les anticorruptions réclament un quidail exemplaire à la présidentielle. C'est-à-dire au lieu de dire les anticorruptions ah, ouais. réclament euh, des peines pour les corrompus, on, on renverse le truc et on dit ils veulent un candidat exemplaire au présidentiel. Comme si on pouvait être candidat au présidentiel et être exemplaire. Ouais. On ne peut être qu'exemplaire d'un système pourri ah qui oui. impose des non-choix. C'est comme quand ils font. Quand, alors, on a euh, été coupé voilà. tout à l'heure. Et, et là, j'en profite parce ah que oui. il était sur la photo, donc il faut il faut que tu répondes à ça. Oui, oui. mais je ne savais pas. Et du coup, bah, c'est sûr, de bah, toute façon, c'est ce que dit euh, Claude, elle a raison, puis toi aussi. -à -dire, puis vous, vous êtes d'accord aussi. C'est-à-dire que ouais. on dénonce euh, la corruption des élites... Les élus et puis aussi leurs privilèges, c'est les deux, hein, les privilèges aussi, parce que on, moi j'ai pris la parole au micro, j'ai dit quand même, ce que les gens ne savent pas, c'est que les parlementaires, c'est important de le dire quand même, ils payent pas le train gratuit à vie en première classe, ils ne payent pas le train, et nous ça nous coûte cher tous les ans, tous les ans ça augmente, il y a plein de gens qui fraudent, mais ça c'est inadmissible, ils savent quand même le Attends, dire ils ça. Attends, il la campagne contre les fraudes, contre les pauvres, pour criminaliser oui. le pauvre dans le métro, Attends. moi j'ai vu toutes les affiches là. On <rire> peut exiger le train gratuit Salauds pour pauvre du Salauds. coup, bah, bien sûr. Attends, mais c'est... Oui, Juste pour finir, sur la manif, sur les... Sur les, sur les élus corrompus, c'est pointer du doigt les sous-fifres. <rire> au lieu de pointer du doigt, euh, bah là, les réelles causes. cause. réelles causes, c'est le système. Ce système, il est corrompu, mais d'essence, de la la nature. Plus de puisque c'est le fric qui mène alors, le alors, Donc, waouh, du coup cool. Et les élus, ce ne sont que des marionnettes. Alors certes, on peut les guillotiner si on veut. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, personne. Voilà. <rire> mais euh, certes, on peut euh, <rire> s'attaquer aux corrompus et soyons plus ambitieux on s'attaque au système bah oui, euh, et ça marmite. ne sert à rien d'aller voter euh, le mieux c'est de descendre dans la rue pour faire changer le système mais le voilà. javel a été inventé justement parce qu'on coupait les têtes hein. faut pas ah. l'oublier parce, parce que c'est sur son torchon de 20 minutes revenir à parler au niveau euh, ah bah mais, oui, mais, mais pas les ça vous permettait quand les mecs quand il y a une meuf qui parle vous oui. écoutez vous voyez le féminisme il faut toujours qu'il mette un peu le poing sur la table parce que quand il un homme parle c'est des heures quand c'est une nana, elle est toutes les poissons hey, voilà, donc euh, ah. et Roger m'a appris un mot c'est un anarchiste psychorigide c'est super, ah. super dur à dire et à concevoir mais c'est un fait alors, pour euh, il, Roger parlait de ça mais ça a été coupé, on a eu un petit problème technique et ce ne sera ça. pas enregistré c'est ce monsieur Monsieur le président de la FNSEA, qui est un affameur, que même les briques qu'ils en veulent pas, ça va tout, tout, tout leur donner des pesticides. Là. Euh, et si on le brûle, ça va nous donner des gaz dans l'air. Il y a le 20 minutes, il dit quoi Il dit à ah, œuvrer sans relâche au développement de l'agriculture française. Il a tout donné. Toujours dans l'intérêt oh. général. Oh non. Le mec, il a tout donné. Il a, euh, il a tout donné. Vous connaissez oh ouais. tous la FNSEA, hein, donc voilà, voilà, voilà, ça, c'est un torchon. Les des, casseroles, des... les font bouillir. Des gros on va des casseroles des élus. Alors, pas des élus, mais des casseroles. Vous voyez, et que et ben, on va attaquer la marmite. Et euh, je voulais vous parler juste <rire> que les jeudis, au sujet des réfugiés, qu'a parlé Asna, Pierre, les jeudis, il y a thé et café des réfugiés. Vous trouvez thé et café des réfugiés sur Facebook. Il y a une cagnotte. Et tous les jeudis, les personnes vont donner un kit d'hygiène aux réfugiés et surtout discuter avec eux, plus un thé, un café. Et c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de très convivial avec les réfugiés. Euh, on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître, etc. Et c'est super sympathique. Et donc, euh, voilà, soit vous venez, soit vous donnez sur la cagnotte. Mais euh, voilà, ça, c'est une action, c'est pas une action, c'est rien. C'est juste des gens. Voilà. Des gens qui viennent. Par là, d'autres gens qui sont dans la merde à cause d'un pays qui ne sait pas les accueillir. Voilà. Ah, bon, c'est super synthétique, super ah Oui, juste derrière elle. Oui, et... Et... donc alors, on dit... Les réfugiés qui s'intègrent, qu'ils apprennent vite, vite le français. Eh ben, je rebondis sur euh, l'info voilà, de, de Clo. Ben, vous voulez qu'ils s'intègrent, vous voulez qu'ils s'instruisent. Eh ben, au niveau des fournitures, donc euh, ben, des cahiers, des sacs à dos pour qu'ils mettent leurs affaires, Et des crayons, nez nécessaire tout le nécessaire pour s'intégrer. Et surtout s'instruire. Parce que s'instruire, c'est un droit. Exact. Continuer leur instruction parce qu'ils sont intelligents déjà. Oh oui. Oui, oui. oui. oui. sont intelligents intelligent pour avoir. Oui. Ça va dans l'ensemble. Ça oui. va <rire> dans le bateau, ça à instructions. Tu veux prendre hey, la parole il y a, il y a, on n'a on a, on a pas encore, voilà, c'est le petit radiamètre, c'est pour montrer que la radioactivité ambiante au Café Le De Javet est dans les normes. Le est Café bien. De Javet et, dans les normes, la et puis, pas et donc, on a de pas de radio temps, euh... Il y a du football mais on ne peut pas lutter contre tout. Ah oui, quelle horreur <rire> Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Ah, lui, on n'y a, a pas que euh... le football. Il y a pas que le sexe. Alors, excusez-moi, je vous fais faire un petit tour d'autres lieux, mais là, c'est le feuilleton hebdomadaire, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Personnage assez PM, le trimbala. Attention. l'art. Par le fort. Vous avez pris la décision, ouais, en groupuscule, de vous autodissoudre peu de temps après la candidature de René Dumont. PM. La candidature présidentielle a été un acte spontané. Les organisations comme les Amis de la Terre dont tu faisais partie ont d'abord été réticentes et assez. Tu as été un des éléments moteurs de cette candidature. Le toujours paris main, le flibre magas de tout point, qui transformait le mouvement naissant en une structure de pouvoir d'essayer à assurer le développement des névroses du monde. Je n'ai jamais cherché à jouer un rôle moteur. Je me déplace quelque bicyclette. Le seul-là. Je ne te laisserai pas facilement passer. J'ai le premier de, de souvenir, ses amis, lorsque tu as proposé de présenter un candidat aux élections présidentielles. Je ne suis pas entièrement capable d'engager l'écriture d'un article que nous signerions de nous deux noms. Assez. La réalité repose sur des faits établis et non sur des divagations artistiques. Pas le 9, passé, 0, 8, 0, passé est dans une certaine dut, mesure dut, secondaire. Dut ton comportement actuel est, <rire> est inqualifiable. L'autodissolution de ton bouscule a eu pour effet de laisser le champ libre à la destruction d'un mouvement que nous avions construit collectivement et en dehors de toutes les structures de domination, qu'elles soient personnelles, politiques économiques ou culturelles. Tu veux que je te dise qu'elle a été ta fonction exacte Tu veux que je te dévoile le rôle exact de votre fonction au sein de votre mouvement Notre autodissolution a été un acte réfléchi. Assez. Ah, Ma fonction, pourquoi refuses-tu de collaborer à l'écriture d'un article qui aura pour l'objet de rappeler les objectifs et les circonstances de la campagne présidentielle de René Dumont et Je suis conscient de mes limites intellectuelles. Mon activité intellectuelle s'apparente au fonctionnement des prédateurs qui sont assassinés. Je suis en effet incapable de fondre mon narcissisme dans un collectif. Vous avez agi comme le pire des déserteurs. Tu penses, tu n'es qu'un déserteur. Je vais te donner Petit problème il technique, de... non la... ah, Est-il est utile est -il de donner oui, des informations aux citoyens ça, pas pas Alors que tout en journal, à condition de ne pas se laisser bluffer. Par exemple, histoire de la vie en joueur. Oui, il l'a vu Moi, je l'ai entendu. je ne vais pas Plus fort Non, non, je crois comme ça. C'est pas... C'est pas... C'est pas de l'impression aujourd'hui. Est-ce est qu'on doit faire euh, Non, l'avion de radoufage dépend ton vie, il faut que je suis Par contre, l'histoire de l'iode, euh, je l'ai entendu. Mm -hmm. L'histoire des rochers, euh, tu l'as entendu. entendu. Et puis il faut en parler euh, encore et encore. De la manif. Donc c'est pas tellement qu'il ne pas qu'ils parlent pas de ce qui se passe. C'est qu'ils le mettent euh, au fond du journal. Ou ils le récupèrent. Ou ils le mettent en première page et ils le récupèrent. Voilà. Comme la photo de Jean-Baptiste. Contre la corruption et, et contre les privilèges. Et on est là, on transforme ça en une recherche voilà. de candidats aux présidentielles. Oui, c'est vraiment oui. scandaleux. On peut dire ce qu'on veut à l'image, image, c'est ça, ça, on a la, la en preuve fait, encore. Hein. Mmh. C'est facile à instrumentaliser. Alors notre travail n'est pas de donner des, de Alors, donner des je, informations. Je un petit peu plus. Oui, c'est pour ça. Après cet examen de ce qui a été entendu, puisque j'ai pris quelques notes que je ne publierai pas. Parce que euh, je ne le sens pas trop, mais j'ai quand même pris les notes. <rire> donc les notes sont écrites. Oui. Elles ne seront pas détruites. Elles seront peut-être publiées un jour, mais pas maintenant. Donc, puisque tout est dans le journal, je pense, puisqu'il est inutile d'informer le citoyen qui, s'il veut, il accueille les petites pages, les petites lignes qu'il y a dans, dans le monde, écoutez France Info, heure. du matin. Sauf la dernière matin. je ne l'ai ah, Lui, il n'est pas. Non, ça, je suis d'accord, ah, je ne pas. pas. pas. Non, ça, je alors, euh, bah, il sera peut-être dans quelques jours. Peut-être peut que notre rôle, ça serait de donner des directives. C'est-à-dire aux gens oui. qui vont faire, de qui leur fixer faire. des rendez-vous, et aussi. ceux qui viennent mais pas. D informer, d non, mais non mais parce pas, que, non, informer, à mon avis, ils le sont. Oui. Mais donc, on devrait donner des directives et prendre le nom des gens qui viennent pas. Oui, on le fera. Mais on le fera. fera. les noms des <rire> gens qui viennent, <rire> et ceux qui viennent pas, on les publie. Parce que à ce moment-là, comme eux ils font une propagande, effectivement, en déformant, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils qu informent pas, c'est qu'ils enrobent l'information dans une source humaniste. Ouais. Voilà. On est tous tolérants, on est tous gentils. C'est la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. On est Donc, tous pacifiques. Alors que nous, peut-être, on devrait faire le contraire. On devrait publier des informations nous et nous. Après, il faut difficile. assumer. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas si j'irais jusqu'au procès. Alors, je veux dire le procès. Ce qu'il faut, c'est en avoir sur le coude. À partir du moment où tu peux te dire, essayer, comment est-ce que tu veux qu'on t'accepte Ah non, mais c'est pas dire. C'est-à-dire, il faudrait que l'information la présente dans un sens exclusivement partisan. On arrête d'être partisan. Ah non, mais on n'est pas candidat, donc on n'est pas partisan. On n'a pas de parti. Pas les candidats, mais il faut que nous on revendique de faire une information objective parce que c'est ce qu'on trouve. Ah non, l'information n'est jamais objective. Oui. Donc c'est pas intéressant de présenter des faits. Non mais par contre ce qui est intéressant c'est ce qu'elles ce qu ont fait par rapport aux réfugiés, c'est de dire voilà, le jeudi mmh. vous venez euh, on a des besoins pour ces gens-là en nourriture, euh, on a des besoins pour l'éducation, tu vois, comme... Voilà, le, même, ça, le, problème, le problème, mais moi je trouve ça quand même délicat d'imposer à des gens euh, des cahiers, enfin de leur proposer des cahiers, disons, des stylos pour écrire. Moi, je trouve ça scandaleux. <rire> ah, je vais te dire pourquoi, parce que si l'action, notre action consiste à proposer aux gens d'apprendre à lire, à écrire, non. je non, non, pas pour pas non, le français. Ce que que pas. Fou, non, ce que mais ils sont faire super contents. C'est ce pour apprendre le français. C'est eux qui ont réclamé, c'est pas. Mais pourquoi faudrait s'intégrer à la France et pourquoi ça Non, c'est juste apprendre le français pour faire leur papier. Pourquoi pour le C'est pour, pourquoi, pourquoi ça serait pas et nous quand je suis dit comme ça. Les grandes, grandes institutions, institutions, ils nous sortent le mot intégration, intégration, et, intégration et assimilation. Mais nous, on ne veut pas s'intégrer. Mais moi, je ne veux pas m'intégrer. C'est des mots promocations. Moi, par exemple, je suis d'origine juive. Je ne m'en cache pas. Il est hors de question que je m'appelle à la non, non, je vais pas étudier tant que ça le français oui, non, Atoutir, oui. Mais après oui. c'était, Justement, un justement de, le, le mot intégration C'est se moquer, de, le de, de français, envoyer l'ascenseur Mais moi je suis contre l'intégration, ah on doit avoir les mêmes droits Comment Moi je suis contre l'intégration, tout le monde doit avoir les mêmes droits Oui, exactement Quelle que soit sa religion, quelle que soit son âge Tout le monde doit avoir les mêmes droits Mais ça n'implique pas On doit s'intégrer on a les, les droits et on ne s'intègre oui, pas. Moi, je n'ai rien à voir avec les Français. C'est le le, à... le pour lui faciliter la vie. Ah, le, le problème. Vie. Ah, pas tout le monde en même temps. Mais non, pas tout le Mais peut-être que l'intégration, ça serait que nous, on s'intègre à eux. Pourquoi ils devraient s'intégrer à la France et pourquoi nous, on ne devrait pas s'intégrer aux autres Ah oui, vraiment. Le problème, ça fait longtemps que je pense au mot intégration dire pourquoi je suis contre. C'est parce que ça a été utilisé à tort et à travers. Mm. Souvent on demande, il euh, y a des gens qui veulent s'intégrer, mais contre leur culture. Et là je suis contre. Ah oui Je, je suis contre. Leur, euh... Pourquoi Parce que. Mais tout en gardant le, euh, leur culture. Euh, euh, c'est ce que je dis, mais je dis que parler sa langue natale, c'est une richesse. Tout à fait. Oui, après ça fait bien des bien gens des bronzés qui passent des bombes. Et par, ouais. Parce que ouais. comme ouais. ils ne savent ouais. plus où ils, ils font n'importe ouais. quoi. C'est par rapport à c'est criminel et de leur. Des crayons et de leur dire d'aller à l'école, apprendre des crayons un... L'école, c'est le contrat de l'intégration. Tu parlais de tout à l'heure en Israël, donc l'école, c'est pas Auschweiz, ça c'est certain. Mais c'est quand même un camp d'enterrement. Là, t'as changé de truc. De Je n'étais plus en train de parler de réfugiés et de l'instruction. Carrément, tu. Eh justement, qu'il y a l'instruction. Ils sont obligés d'apprendre le français pour remplir leur papier, coup, papier pour euh, euh, Alors, vivre normalement ça, ça va, ça va, euh, c'est à dire que moi je pense que Eric notre ami Pétoff alias l'Indien, es c'est un nègre blanc c'est à dire que demain il est en procès à 8h30 à Dijon pourquoi parce que notre nègre blanc il devra rendre okay. compte de sa préférence insoumise à l'ivresse lunaire illégale plus qu'à celle d'une cuvée électro-rebelle. Et donc on est là est dans le fond que le du problème. C'est-à-dire qu'on va criminaliser quelqu'un qui va rechercher l'ivresse et la souciance en fumant de l'herbe, et, et on a un des candidat des qui lui de vend le vin d'un copain sous l'appellation cuvée rebelle, parce que c'est du gros rouge qui tâche, et que ça c'est parfaitement légal. Et à travers cet exemple, les médias, qu'est-ce qu'ils font On stigmatise le fumeur d'herbe, et on glorifie le fumeur de c'est ça le oui, problème. Est que, oui, est il est faut vrai, boire oui. du vin rouge pour être intégré oui. en France. Bah, si Aujourd'hui, tu veux la passer, Non, je ne crois pas. pas. Et donc, c'est tout ça qui doit être remis en faire. cause. Philippe, Et ce qui est important, c'est que tout, ça part dans oui. tous les sens. Oui. Et, Et, c est, c est génial. Mais je n'ai pas imposé aux gens d'apprendre la culture française. C'est pas imposer, oui, c'est pour lui faciliter la vie. Alors, moi, j'avais vu un film. ça se complique. Il y avait une petite chimère, ce qu'on voulait intégrer. On disait qu'il fallait qu'elle écrite pas de bas. c'est pas comme ça. De lui dire, on vit bien, on vit bien, est on vit bien, C'est pas le, c'est pas ça le ouais. problème. Si c'est difficile ou pas, c'est c'est de se savoir faire pour pour avancer, ah. pour pas qu'elle avance à, où elle est Mais dans est le, la santé. Et oui. ben bah, où, où est-ce que malheureusement là où ils en sont dans leur parcours, ils ont la pas, la pas la le temps de lutter contre le système. Qui puissent écrire français pour faire leur papier euh, oui, ils, oui. voilà ils n'ont pas si quelqu'un doit lutter contre le système c'est ceux qui sont déjà euh, là tranquilles et oui, tout, bien on bien a bien nos sûr. papiers voilà, bien mais bien ceux là bien. ils vont, ils vont il manifester contre les élus corrompus au lieu de le système donc euh, voilà, donc, on ne va pas demander à un réfugié on va pas demander à un réfugié de lutter contre le système il, il est le pauvre il a déjà quitté des tonnes de choses oui, mais Moi, je vais on n'insiste rien du tout si c'est lui qui pas. demande à pouvoir parler français, pour pouvoir <rire> vite été... fait, et vite fait, avancer. Moi, je viens Vas-y, vas-y. tout. On pourrait faire des Tout des à fait, on pourrait. Non, Le pas, problème, pas, mais je suis totalement, totalement d'accord, il faudrait qu'il qu y ait des tracteurs dans chaque ouais, préfecture. Là, oui, Sauf qu'on est dans un pays de merde qui est déjà coup de bottes aux réfugiés, alors là, le... essayez de parler leur langue, ils n'en ont rien à foutre. La France ça a, le a problème. tellement de mal à dire aux Bretons et de parler, de parler le, le, le français. Il vraiment, il a... Au Corse, est la France, c'est un pays différence. jacobin d'assimilation, d'uniformisation, et en fin de compte, c'est l'esprit d'uniformisation qu'il faut combattre. Et là, on arrive à la fin de ce numéro 5, qui a tous les côtés pendant une heure, à part le petit incident technique. Je vous remercie tous, et Quelque chose à dire. Justement, ce qui me relie aux gens, c'est la culture. C'est pas la nation. Moi, Parce ce qui me relie aux gens, c'est la système culture. Système et non pas le culture le la culture française. C'est la culture qui a grandi. Moi, est grand voilà. je parle de voilà. culture. de voilà. culture française. Je peux dire venir dénoncer la corruption. Ce qui m'intéresse, c'est la culture. Pour rétudier, moi, je parle de culture. Je ne parle pas de culture française. Les atos, tels que les manures, etc., sont corrompus. Tout est corrompt. Parce que ce système ah, là, là. est corrompu. Voilà. Soyez Anticapitalistes Et ici la discussion n'est pas terminée Donc on saura la suite La prochaine fois Voilà, on vous fait des bisous